La lettre K minuscule On trace une grande ligne vers le bas Et au milieu de cette ligne vers la droite On trace de petites diagonales Et voilà la lettre K minuscule Merci la lettre K majuscule. On trace une grande ligne vers le bas. Et au milieu de cette ligne, deux petites diagonales vers la droite. Le K majuscule, le voilà. Le K, K, K, K. Oh. C'est pas ce que je voulais dire. <rire> La lettre K. Yeah. K, K, la lettre K -a, rime avec koala. Elle commence au karaté, mon kangourou fait du kung-fu. La lettre K. Ah, mm -hmm. K, ya, ya. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Uh, désolé. Merci. <rires> Merci. <rires> Merci. La lettre K. K. Comme dans Koala. Qui mon nom? Qui oui, klaxon. Kangoo, karaté. La K. K. La lettre K. La lettre K. Oh. Ah, ah, oh, mon bras. Ah. Merci, merci.